les nombres relatifs pour ne pas s'y perdre. Alors déjà ici, je vois que j'ai une série d'additions, puis une série de soustractions et une troisième série de calculs en écriture simplifiée. Pour chacun de ces types de calculs, je vais utiliser trois manières de penser les choses. Ici, je vais faire en gagner et perdre, c'est-à-dire la plus 1, plus moins 3. J'ai 1 euro et j'en perds 3. Au final, j'en ai perdu 2. J'ai 1 euro et j'en gagne encore 5. Au final, j'en ai gagné 6. 6 ou plus 6, c'est la même chose. C'est le même nombre. J'ai gagné 5, puis j'ai perdu 4. Au total, j'ai gagné 1. J'ai gagné 2, puis j'ai perdu 3. Au total, j'ai perdu 1. J'ai perdu 4 au début et ensuite j'ai gagné 1 au bilan, j'en ai perdu 3. J'ai perdu 4 et j'ai encore perdu 1 au bilan, j'ai perdu 5. Cette fois-ci, j'ai des différences. Et alors là, euh, je vais commencer par repérer que, en fait, dans un calcul du style 8 moins 1, quand je fais 8 moins 1, je pars de 8 carreaux et j'en en, en, en enlève 1. Donc, 8 moins 1, ça fait 7. Mais... 8 moins 6, ce n'est pas je pars de 8 carreaux et j'en enlève, enlève 6. En fait, on ne se rend pas bien compte, mais quand je dois calculer 8 moins 6, je fais la différence de 6 pour aller à 8. Et la différence de 6 pour aller à 8, c'est 2. Donc, bien se rendre compte qu'en fait, ce même signe de soustraction, des fois, c'est j'enlève un carreau et des fois, c'est je regarde la différence entre... Le, le 6 ici et le 8. Ben, c'est cette deuxième manière-là de penser que je vais utiliser ici. C'est la moins courante. Celle qui est plus facile à imaginer, c'est celle-là, celle, celle qu'on pense naturellement pour la soustraction. Mais celle-ci, même si c'est le même signe de soustraction, on pense les choses différemment. Et donc, on va le faire à partir de plus 1, moins moins 3. Plus 1, moins moins 3, je regarde la différence entre plus 1 qui est là et moins 3 qui est là, qu'est-ce qu'il y a comme différence eh bien, La différence, c'est que le 1, il est 1, 2, 3, 4. Il est 4 plus haut que moins 3. Donc plus 1 moins moins 3, c'est plus 4. Plus 1 moins plus 5. Je regarde la différence entre plus 1 et entre plus 1. Et plus 5, quelle est la différence Eh bien, le 1 par rapport au 5, il est 4 en dessous. Donc, ça fait moins 4. La différence maintenant entre plus 5 et moins 4. Donc, je regarde de plus 5 jusqu'à moins 4 qui est là. Quelle est la différence Eh bien, 1, 2, 3, 4, 5 jusqu'ici. Puis encore 4. La différence entre 5 et moins 4, c'est plus 9. Le 5, il est 9 de plus que le moins 4. La différence entre plus 2 et moins 3. Je suis au plus 2 et je regarde la différence avec moins 3. Et ben, il y a 2 et 3. Il y a plus 5. La différence entre moins 4 et 1. Entre moins 4 et 1. Il y a 4, puis 1. C'est-à-dire que le moins 4, il est 5 en dessous du 1. La différence entre moins 4... Et moins 1 entre moins 4 et moins 1. 1, 2, 3. Le moins 4, il est 3 en dessous. Voilà une manière de trouver directement le résultat d'une différence. Ici, je suis en écriture simplifiée. Alors Je vais utiliser encore une autre manière de voir les choses, c'est l'ascenseur. Je suis au premier et je descends de 7. Je suis au premier et je descends de 7. 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7. J'arrive au moins 6. Je suis au moins 1 et je monte de 5. Moins 1, 1, 2, 3, 4, 5. J'arrive à 4 ou plus 4. Je suis au moins 4, je monte de 1. Je suis au moins 4, je monte de 1. J'arrive à moins 3. Je suis au huitième et je descends de 3. Je suis au huitième, 1, 2, 3, j'arrive au 5, ou plus 5. Je suis au moins 3 et je descends de 2. Je suis au moins 3 et je descends de 2. J'arrive au moins 5. Je suis au moins 5 et je monte de 5. Je suis au moins 5, 1, 2, 3, 4, 5, je monte de 5, j'arrive à 0. Donc Après, je pourrais trouver des techniques qui me font aller plus vite. Euh, mais tant que ce n'est pas complètement acquis, je prends mes trois manières de voir les choses en fonction de si j'ai des additions, des soustractions ou des calculs en écriture simplifiée. Dernière petite chose, si je reprends ici ces calculs-là, là, je suis avec des additions, donc je fais avec gagner et perdre. Je gagne 1, puis je gagne 3, ça fait 4. Je gagne 1, puis je perds 5, je perds 4 au total. Je gagne 5, puis je gagne encore 4, je gagne 9 au total. Plus 2, je gagne 2, puis je gagne 3, au total j'ai gagné 5. Je perds 4 et je perds encore 1, au total j'ai perdu 5. J'ai perdu 4, j'ai commencé avec une dette de 4 et je regagne 1, au total j'ai une dette de 3, de, moins, de 3, donc moins 3. Pourquoi j'ai mis ces calculs-là Parce que, regardez, ici la première colonne, là, c'est la même que celle-ci. Après, là, c'est des additions, quand là, c'est des soustractions. Et là, à chaque fois, c'est l'opposé du nombre. Là, j'ai moins 3, plus 3, plus 5, moins 5, moins 4, 4, moins 3, plus 3, plus 1, moins 1, moins 1, plus 1. Chaque fois que j'ai un rouge ici, j'ai un bleu là. Chaque fois que j'ai un bleu ici, j'ai un rouge ici. Et qu'est-ce que je constate Ah bah tiens, j'ai les mêmes résultats dans cette colonne-là et dans cette colonne-là, si je prends ça, effectivement, j'ai exactement les mêmes résultats. Et du coup, il y a une autre règle qu'on pourra appliquer, c'est que soustraire un nombre, c'est ajouter son opposé. À méditer en prenant bien votre temps de bien tout comprendre. Aucune urgence.